Donc, euh, j'ai pas regardé les prix. J'aurais voulu beaucoup plus travailler cette vidéo, mais je n'ai pas pu le faire parce que j'étais occupé cet après-midi. Voilà, tout simplement à me reposer un peu parce que demain, je commence à aménager. Donc, on va faire ça. Voilà, c'est la seule carte que je garde. J'ai des crocs uniques. C'est la seule carte que je garde. Après, regardez un peu. Vous avez tout ça pour vous. Donc il y a beaucoup de cartes. Et euh, voilà. Donc euh, c'est ce qui est quand même pas mal. Alors bon, attendez, je regarde. On va une guingue des ailes runiques. En une fois. Après minime des ailes runiques en deux fois. Chez mini de labyrinthe en quatre fois. Après chambre Chant, draglier, labyrinthe. Alors, je, je sais plus. Hein, euh, on va essayer de faire vite fait. Quatre fois aussi. Après, Pandou, coucou, -cou labyrinthe. Je crois que je lui en trois fois, celle-là. Trois, quatre fois aussi quatre fois aussi. Je regarde. Après Arche démon labyrinthe. Donc je regarde, il me semble que j'ai eu en plusieurs fois. En quatre fois aussi. Hurluberlu, oiseau de verrouillage. Alors c'est dommage que ça soit un monstre de type magicien. J'ai le tant fois. Voilà. Après, envahisseur des ténèbres. Alors celui-là je crois que je l'ai eu en plusieurs fois. 3, 4, 5. Je vous montre comme à chaque fois, envahisseur des ténèbres 5 fois. Oui et je me suis habillé pour l'occasion parce que normalement là hein, je serais en train de... j'aurais dû dormir Vous voyez j'ai pas pas encore mangé et j'aurais dû dormir parce que demain on se lève tôt roi assaut blackjack roi absolu blackjack pardon Après, donc, Malice, Dame de la Lamentation. Alors, parce qu'il faut faire gaffe, parce que dans cette boîte, voilà, dans cette boîte, ils ont sorti deux cartes de la Lamentation. Donc, il y a Malice, que vous voyez ici. Et qui ne sera pas dans le binder. Ces cartes-là ne seront pas dans le binder parce que je suis en plein déménagement, donc je n'aurai pas le temps de le faire. donc on, Je verrai... Euh, je verrai ce que je peux, pourrais faire. Après, on a Lilith, Lilith, ouais. Lilith, voilà la deuxième, voyez, on vient en 5 fois au-dessus, hein voilà. Après, on a bloc, bloc course. Donc ça monte au niveau 3, démon. J'ai eu 4 fois. Voilà. Après une carte qui doit valoir cher parce que vu que. Voilà. Adorable labyrinthe du château d'argent. Elle doit valoir cher. J'aurais dû prendre le temps de faire cet après-midi. Mais euh, je, je, je, je préféré m'amuser un peu. Et voilà. Ojo le guerrier vaillant. Donc il y a des guerriers vaillants qui sont des monstres pendules. Baron Brisement vaillant. Vaillant, exactement. Je crois que je l'ai eu comme deux fois. Oui, voilà. Donc Ojo, je l'ai... Voilà. Il t'a encore une deuxième fois, voyez. Seyon l'archée. Vaillante. En trois fois. Duc de la domination vaillante. Alors, je regarde bien. Parce qu'il y a... En quatre fois. Voilà. Voilà. Après, Marquis de la Folie Vaillante. Donc, moi, ça me fait penser au... un peu au Revolver Dragon. Désolé, euh, je, suis... je suis un peu vieux jeu. Mais regardez, ça vous fait pas penser un peu au Revolver Dragon, ça Bon, peut-être que ça n'a pas le même effet, mais voilà. Ça... C'est un peu du copier coudé Après, Nazuki de Ninja vaillant. En quatre fois. Voilà, donc c'est un monstre magicien. C'est des monstres machines magiciens. Un... J'ai l'impression qu'ils qu ont mélangé un peu tous les types. Sorcier astrographe. Donc, ça, c'est euh, une carte de. C'est une carte de Yuya. Si vous n'avez pas suivi le manga. C'est ce qui lui permettait de réinvoquer euh, son monstre Fusion Synchro, euh, Xis et Pendule, voilà. Donc ça c'est une fois que les cartes étaient détruites, il pouvait invoquer cette carte et euh, il pouvait réinvoquer le dragon. Vicomte de la Tension Vaillance. C'est les derniers monstres. On a fini les monstres, vous voyez. En 7 minutes euh, chrono, j'ai fait les monstres. Donc, euh, regardez, ça, ça, fait, euh, ça, ça fait quand même pas mal baisser. Hein. Sachez que je code TCG Market, toujours. Donc, je vais faire un truc, je vais garder les cartes les plus chères qu'il y a dans la, dans la display pour pouvoir euh, me racheter une boîte le mois prochain. Voilà, tout simplement. Alors, sachez quand même que j'ai euh, la carte terrain aussi qui, qui a baissé, qui est plus à 90, mais à 60 euros. Donc, c'est déjà, euh, on va dire, voilà. Et si j'arrive à avoir une, une des cartes les plus chères de, de chaque euh, boîte, ça me permettra d'éviter de dépenser des sous, parce que oui, je vais, euh, je vais, euh, je vais aménager dans un appartement très bientôt. Donc, voilà. Après, labyrinthe, labyrinthe. En une fois. Monde vaillant, Konings, Wizen. Et je crois que c'est là, que je l'ai Ah non, j'en ai eu deux. Monde Vaillant Conning Weasel. Après, Monde Vaillant Shira Bancho. Après, euh, ça, c'était... Euh, cette carte, elle est assez vieille. Voilà, elle est assez vieille. Mais comme un imitateur de ces de dates. De et ça permettait, à, surtout à un monstre, je crois que ça ressemblait un peu au, au Gary Buff, mais à chaque fois que il changeait de case, il gagnait 500 points d'attaque. Donc si je me trompe pas, c'est ça. Le communateur des scénettes, que j'ai en trois fois. Après, Traknarch labyrinthe. Traknar Labyrinthe, que je suis en deux fois. Après, l'Alliance des Duellistes. L'Alliance des Duellistes. Oh, j'ai encore une fois la... Labyrinthe Labyrinthe. L'Alliance des Duellistes. Pour que vous voyez bien. En quatre fois. Labyrinthe Labyrinthe. En une fois encore. Mais ça fait le deuxième. Alors c'est là que j'ai besoin de vous mes chers amis. C'est que si je veux pouvoir invoquer la fusion, il me faut jouer au moins une carte magique euh, runique. Et ça c'est intéressant parce que je voudrais pouvoir enlever un monstre qui me sert à rien pour pouvoir mettre cette carte magique runique. Tout simplement. Donc destruction runique. Destruction runique que j'ai en ai une seule fois. Et qui nous dit, alors activez un de ces effets mais sautez votre prochaine battle phase. Si une carte magie ou piège contrôlé par votre set, détruisez-le. Puis balisez quatre cartes du dessus du deck de votre adversaire. Invoquez spécialement un monstre runique depuis votre extra deck à la zone monstre extra. Où vous ne pouvez activer qu'une destruction runique par tour. Ouais, ça peut, ça peut être intéressant mais on, je crois que j'ai mieux. Sommeil runique. Cela, je crois que je l'ai quatre fois alors sommeil runique c'est quoi activer des effets si bien monstre soit stricto sur le terrain durant la prochaine fois que le monstre va être détruit au combat ou par un effet de cartes il n'est pas détruit aussi il ne peut pas attaquer ce tour puis après avoir appliqué cet effet bannissez les trois cartes du dessus de votre de du deck de votre adversaire Invoquer spécialement un monstre unique depuis votre extra dans la zone de monstre extra, où tu, vous pouvez activer qu'un sommeil unique. Donc pour l'instant, sommeil unique, voilà, c'est un. Oh, Après, j'ai tempête 50 unique. Alors, c'est. Bannissez le nombre de cartes au-dessus du deck de votre adversaire, égal ou inférieur au nombre de cartes qu'il contrôle. Puis invoquez spécialement un monstre runique depuis votre extra-deck dans la zone carte monstre extra. Tempête cinglante runique. Trois fois. Alors après, un. Après, j'ai attrait runique. Attrait runique. C'est à chaque fois qu'une carte magie joue rapide est tête. vous bannissez la carte du dessus de votre deck, de votre adversaire, et vous pouvez contrôler qu'un attrait runique par tour. Ouais, bon. Ça c'est... Ça c'est pas... Il faudrait faire un deck full runique pour, ça... pour, que... pour voir que ça avance. Après, dissipation runique. Ah ah. Dissipation unique, c'est si votre adversaire ajoute depuis de son, son deck à sa main, sauf durant la dream phase, défonce ses a une carte du dessus, mais banissait des carte du dessus de son deck. Ouais, dis, dissipation unique, je crois que je n'ai pas la. Je sais pas que je vais choisir. Cyclone cosmique, alors ça, je crois que j'ai gardé la destruction. Et je crois que c'est. Ça fait partie d'une autre carte que... Ah non, j'ai encore une carte runique. J'ai encore une carte runique. Donc, je vais lire les, les effets. Hein. Cyclone Cosmique, donc vous savez tout ce que... C'est pas très recherché. Vous devez payer 1000 points de vie pour détruire une carte magie ou une pièce sur le terrain et bannissez la Voilà. Ensuite, Malédiction Glaciale Runique. Ouais, ça pourrait le faire. Mais c'est pas. J'en ai une deuxième. Donc, Malédiction glaciale runique, j'en ai deux fois. Voilà. J'en ai trois fois. Voilà. Je vous montre que je n'y tombe pas. Après, livre de l'éclipse. Alors, je crois que c'est là que je l'ai eu encore deux fois. Qu'est-ce que c'est Quatre fois. Voilà. Livre de l'éclipse en quatre fois. Voilà après qu'est-ce qui me reste ah il me reste les boucs émissaires hein, que j'ai en 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc ça, ça je ne peux pas vous les montrer tous, mais voilà, les boucs émissaires. On va essayer d'aller un peu plus vite. Euh, les fusions pendules. Voilà. Les boosts rapides. Voilà, on a passé un peu de temps avec les monstres runiques, donc c'est pas mal. Gouttelette d'or runique. Ah, c'est pas mal, et feu étincelant runique. Voilà, donc... Euh... On a fait tout les, toutes les magies. Donc, je vais vous montrer les deux, les deux dernières cartes. Voilà, je vais vous montrer les deux dernières cartes, excusez-moi. Goutte, Goutte d'or unique et feuilles d'or unique. Voilà. Après, c'est. Est-ce euh, qu'il y a encore des cartes magiques Non, c'est des cartes pièges. Peine de démon. En quatre fois. Adieu bienvenue, labyrinthe. En trois fois. Pour le deck de labyrinthe. Mur de fer impérial. En quatre fois. Avidité téméraire. En quatre fois, dispositif d'évacuation d'urgence. Alors, en cinq fois, Combine piège, combine de piège. En quatre fois. Hein, je, je, vous montre, j'essaie de vous montrer, mais bon, c'est pas, c'est pas facile. En quatre fois. Après, on a, euh, non, pardon, combien de pièges il y a encore en une fois J'avais oublié. Déferlement labyrinthe, en une fois. Remplacement penduleux.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 très prochainement donc euh, je sais pas je ne sais pas je vous tiendrai au courant mais la première vidéo qui sera tournée sur ma chaîne quand j'aurai fini le déménagement ça sera mon nouveau lieu de vie en Vézolins Romaines voilà tout simplement et après j'ai attaqué euh, j'ai attaqué des petits j'ai attaqué des petits vlogs j'ai attaqué des petites vidéos j'ai attaqué Minecraft j'ai attaqué Pokémon Go j'ai attaqué pas mal de choses et vous allez voir il va y avoir de, du contenu sur cette chaîne dès que je peux voir internet voilà sur ce je vous laisse je vous dis à plus je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la kimasad et ciao tout le monde Okay. Allez. Tu veux tenter ta chance, fais bien rouler les